Merci à tous d'être là. Je vais laisser les derniers entrer. Donc on va voir tout ce qu'il faut actionner pour booster son SEO. Donc j'ai beaucoup de choses, j'ai pas mal de slides. J'ai une cinquantaine de slides, j'ai beaucoup, j'ai une checklist là que je garde à l'œil pour ne pas oublier certains éléments qui seraient importants de vous donner. Donc on va démarrer. Alors, pour me présenter rapidement. Nicolas Mercatili, je suis le, principalement le cofondateur de semjus.com. C'est une plateforme qui propose de la rédaction web et des stratégies de lien. Alors la rédaction, c'est pour aider des clients à déployer des stratégies pour alimenter leur site, pour s'occuper de la partie rédaction des contenus. Et le lien, c'est pour gagner en popularité, gagner en confiance auprès de Google. Je suis également formateur Google, j'interviens chez eux pour des ateliers régulièrement. Je suis ambassadeur de la marque PrestaShop aussi, euh, ambassadeur SEMrush qui est une solution marketing, également le fondateur de WP-Rank qui est un thème et un plugin d'obfuscation pour WordPress et WooCommerce. Donc le sommaire, je passe rapidement dessus. On va commencer par quelques rappels. Euh, déjà, pourquoi est-ce que l'on cible Google euh, Et pourquoi sa première page ben, Google est devenu aujourd'hui le moteur de recherche principal, indispensable. C'est 93% des recherches en France et 91% des clics se font sur sa première page. Donc aujourd'hui, toute entreprise doit absolument trouver des moyens, des solutions pour être visible sur la première page de Google. Après, un petit rappel également sur les bases du SEO. Ben, le SEO, c'est le moyen de, ben, de gagner en visibilité. Ça se travaille de deux façons. Il y a l'optimisation « on-site » et l'optimisation « off-site ». J'ai matérialisé cela sous la forme d'un arbre. On a euh, la structure. Dans la structure, c'est un petit peu les fondations, c'est le, le sol, c'est les racines. Ce qui va permettre de faire pousser euh, donc, euh, votre site. Vous avez l'arbre, donc l'arbre c'est les contenus, donc c'est un petit peu le carburant de votre site, il faut, il faut alimenter votre site en, en contenu, et c'est ce qui va le faire grandir, euh, pousser. Et vous avez la popularité, donc ça la popularité c'est en dehors du site, on ne touche pas au site, on vient travailler des éléments qui sont externes au site. Et cette popularité, c'est un effet un petit peu boost, c'est l'eau, l'engrais qui va faire grandir votre arbre beaucoup plus rapidement, faire monter votre site plus rapidement dans les résultats de Google. Pour la première partie, donc la structure technique, euh, la première chose que j'aime bien aborder, c'est la partie UX. Donc l'UX, euh, ben, c'est penser aux utilisateurs, penser au marketing, penser au design. Et hum, c'est un petit peu la, ben, la, la qualité de la navigation que vont avoir vos visiteurs sur votre site. Et, et avant toute chose, pour définir votre UX, vous devez définir votre buyer persona. Quel est le type de personnes qui vont venir sur votre site et vous devez faire en sorte ben, que votre site soit adapté à ce profil-là. Donc WordPress, euh, ben, on voit que WordPress, de base, il est plus lent que euh, d'autres solutions, d'autres euh, façons de construire des sites et encore plus, hein, on l'a vu fa Fabrice tout à l'heure dans sa conférence, si on utilise des builders de pages, on vient encore plus pénaliser cela. Donc on va voir mais comment justement mais essayer de euh, rendre son site euh, plus rapide la première chose, c'est l'hébergement. Toujours ce que je dis, n'essayez pas de faire des économies sur l'hébergement. L'hébergement, c'est un petit peu la base de tout. Vous devez absolument prendre un hébergement de qualité. Il euh, y, y a deux hébergements que, que, je, que je recommande. Il y a O2Switch, euh, qui a une, une très bonne offre en termes de, de, de qualité-prix. Et vous avez WP Server également, où là, on est sur vraiment euh, ce qui se fait de mieux en termes de performance. Et euh, quand on a des enjeux SEO, euh, si on, a de, un, on est sur un marché qui est très concurrentiel, vous devez absolument mettre le budget qu'il faut dans votre hébergement parce que c'est la base de votre référencement. Optimiser donc, la rapidité, ça passe par la mise en page, euh, donc de la mise en cache des pages. La mise en cache, quand vous allez euh, euh, mettre en place, donc déployer une page, cette page, elle va exécuter un certain nombre de requêtes pour s'afficher. Et si vous utilisez des builders de pages, vous allez avoir encore plus de requêtes qui vont s'exécuter. La mise en cache, elle permet de venir euh, compiler tout ça et, et, et limiter le nombre de requêtes qui vont s'exécuter. Après, vous avez également donc, la minification qui va permettre justement de euh, supprimer tout ce qui est les espaces et les commentaires, etc. Et après, vous avez le JavaScript différé également qui sera euh, pertinent. Au niveau, euh, au niveau des images, vous avez le format euh, WebP euh, qui est de plus en plus utilisé. Euh, D'après ce que j'ai vu, il arrive bientôt nativement dans WordPress. Donc aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser via Imagify. Tout à l'heure, j'ai parlé de mise en cache. La mise en cache, c'était chez WP Rocket principalement que vous pouvez utiliser. Imagify, c'est la même société également. Ben, Imagify va vous permettre de, justement, de générer vos pages au format WebP. Donc, on va garder la même, la même qualité d'image. On ne va pas perdre en qualité. Par contre, on va alléger donc, le poids de l'image et vous allez gagner en performance, notamment sur les mobiles. Les polices systèmes Les polices systèmes donc tout à l'heure, il y a eu une conférence où on parlait des, des Google Fonts. Il faut savoir que quand on, on appelle des polices qui sont externes à votre site, vous allez automatiquement mais, générer un appel externe. Même chose si vous mettez des box Facebook ou autre, etc. Vous faites un appel d'un script qui est externe à votre site. Et ça vient automatiquement pénaliser les performances. Donc ce que je recommande, c'est d'utiliser... Les poly systèmes, c'est-à-dire vous venez appeler les polices qui sont présentes dans votre navigateur. Il n'y a pas d'appel externe. Donc c'est un petit peu moins sexy, on ne peut pas forcément euh, euh, personnaliser cela. Mais pour une grande partie des contenus qui sont présents sur votre site, ça fera le job et vous allez gagner grandement en performance grâce à ça. Mesurer les performances. Donc là je vous ai mis un, un outil qui s'appelle DareBoost euh, que j'aime assez bien. Donc il y a deux parties, vous avez deux parties à l'écran, la partie du haut c'est le site en lui-même, là on voit qu'on est sur une page d'accueil qui est assez légère, 313 kg, on voit que les core web vitals, donc le LCP, le TBT, le CLS, ils permettent de mesurer justement la rapidité donc du site. On voit qu'on est très bon, on est, on est vraiment ouvert. Donc en termes de performance, on, on est assez bon. Donc le LCP, c'est le temps de chargement. Le, le TBT, c'est le temps de blocage navigateur qu'il peut y avoir au chargement de la page. Et le CLS, c'est les, les déplacements inattendus euh, qu'on peut avoir sur une page, comme les, des boutons, des images, des vidéos, etc. Et là, on voit qu'on a des très très bonnes performances. On est sur un site qui est assez bien optimisé. Donc je vous ai mis en haut les scores qu'il faut essayer d'obtenir. Et en bas, vous avez ben, ce qui va dépendre de l'hébergement, c'est le TTFB, c'est le Times to First Byte, qui lui, c'est le temps que le serveur va mettre à répondre. Donc on peut avoir un site comme ici qui est très bien optimisé, qui, qui, qui est rapide à charger, etc., qui est léger, mais si on a un hébergeur qui est un petit peu lent, ben, on peut voir ben, que là, on, il est recommandé d'être en dessous de 200 millisecondes, et là on est à 283, on est au-dessus. Donc on a ben le l'hébergement qui, qui vient pénaliser un petit peu euh, un petit peu le site. Donc voilà, n'hésitez pas à, à, à regarder régulièrement justement mais combien de temps met votre site à se charger, quel est le poids euh, de la page d'accueil. Alors souvent la page d'accueil c'est celle que l'on va customiser le plus, hein. c'est là où on va mettre du Revolution Slider, du Builder, etc. Alors il ne faut pas... On va en parler tout à l'heure. Il faut vraiment essayer de, de, de l'alléger au maximum parce que c'est la première page sur laquelle on arrive et il faut qu'elle soit assez rapide à répondre. Fabrice en a parlé tout à l'heure, des fameux builders. Moi, clairement, je suis tout à fait de son avis, il faut rester sur Gutenberg et le Classic Editor. Avec Gutenberg, j'ai migré plusieurs sites qui étaient sur Elementor. Dès qu'on passe sur Gutenberg, on va gagner à peu près trois fois le temps de chargement que l'on avait par rapport à Elementor. On a vraiment une rapidité qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui n'a rien à voir avec les autres builders. Et surtout, c'est que Gutenberg, il est natif maintenant à WordPress. Donc, il est natif à WordPress, vous devez y passer. Il est moins sexy à prendre en main, effectivement, euh, mais... On doit y passer. Voilà. C'est vraiment ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Vous devez stopper les anciens builders de pages et vous devez passer sur Gutenberg en termes de performance, mais également pour l'avenir de WordPress où Gutenberg sera, sera dominant. Le balisage à chaîne. Donc, ça, c'est ce que l'on peut visualiser quand on vient éditer le code de, donc de, de vos différentes pages. Il y a des règles à respecter, euh, la balise la plus importante c'est la balise H1, donc suivant le thème que vous allez utiliser, les H1 seront plus ou moins bien optimisés, on peut avoir les H1 qui ont été omis, c'est à dire le, le titre que vous allez avoir de votre article, de votre page ou d'autres produits etc. ne sera pas forcément pris en H1 donc il faut faire attention à ça, et euh, après on doit dérouler automatiquement DH2, DH3, etc. Et on doit éviter d'avoir des sauts de niveau. Donc là on est sur une extension Firefox et Chrome qui s'appelle Web Developer et qui permet justement d'afficher à chaque fois euh, donc le, le balisage à chaîne des pages. Voilà, donc ça, ça va principalement dépendre de votre thème et, de, et des balises que vous allez intégrer dans les contenus qui seront présents également sur votre site. La page d'accueil, dont tout à l'heure j'en ai parlé, c'est la page qui est la plus importante de votre site. Cette page-là, il faut en prendre soin, alors que souvent c'est celle qui est la moins bien optimisée. Donc on a vu le balisage HN qui doit être parlant, il faut respecter automatiquement les balises. Le h1 de la page d'accueil, c'est la balise la plus importante de votre site. Souvent je vois « bienvenue sur le nom de mon site » par exemple, ou « bienvenue sur mon site », etc vous devez absolument avoir le mot-clé principal de votre site présent dans la balise H1 de la page d'accueil. C'est très important pour ça et la balise titre doit être associée à cela avec également une déclinaison avec ce mot-clé-là qui est présent dedans. La page d'accueil, souvent, c'est une page qui n'intègre pas de contenu texte. On a des bannières, on a des sliders, on a des produits, on a plein de choses, mais on n'a pas de contenu texte, notamment sur un e-commerce. Donc, on essaie de lui intégrer du contenu. Ce contenu doit résumer tout ce que vous proposez sur votre site. C'est une synthèse de tout ce qui est proposé sur votre site. Parce que tout à l'heure, on va voir, on va parler de lien externe, de backlink. Quand on reçoit un backlink d'un site qui parle de vous et qui va mentionner ou un produit, un service ou autre chose, ben si la sémantique présente sur le site qui vous fait le lien est présente sur votre page qui reçoit le lien, Automatiquement, le lien que vous recevez aura plus de poids. Donc, essayez d'intégrer 200, 300 mots qui doivent euh, ben résumer au mieux ce que vous proposez sur, sur votre site. Et surtout, on, y, on évite les visuels trop lourds. Alors moi, je suis anti-slider. Les sliders slider et les méga-menus, pour moi, ce sont les deux pires choses que l'on peut offrir à son site. Donc éviter les méga-menus, ça vient casser le maillage, et éviter les sliders parce que c'est souvent très lourd, ce sont des, des images très lourdes qui passent, ça vient complètement plomber les perfs. Et quand on regarde sur des outils de zone chaude, voir où est-ce que les, les, les, les visiteurs vont cliquer, on voit qu'ils ne vont jamais euh, cliquer sur les slides. Les slides, ouais, ça peut être bien pour faire passer une info, une promo, etc. Mais honnêtement, il vaut mieux utiliser des bannières qui, sont fixes, qui, qui, qui ne bougeront pas, et surtout qui seront bien optimisées en termes terme de poids. Deuxième typologie de pages qui sont souvent négligées sur les sites e-commerce, donc là on est sur un WooCommerce, les pages catégories. Les pages catégories, souvent, elles ont très peu de contenu. Elles ont un titre, elles ont une description, quand encore les personnes pensent à y mettre un petit contenu, et souvent c'est une ligne, etc. Et on a des produits, c'est tout. Les pages catégories, ce sont de très très bonnes pages d'atterrissage qui vont se positionner et qui vont durer dans le temps. Contrairement aux produits, des produits, ça peut être éphémère. On peut avoir des produits qui ont une saisonnalité. Les produits vont être là pendant un an, puis un nouveau produit arrive, l'affiche produit disparaît, etc. Les pages catégories, elles vont rester sur votre site. Donc ces pages-là, il faut essayer de les positionner au mieux. Donc pour cela, on va. Alors là, on est sur un thème qui permet de, de, de renseigner le titre H1, mais qui est différent de la. Comment dire, de la du nom de la catégorie qui était renseignée pour avoir quelque chose de plus pertinent, plus pointu. Par exemple, euh, si, on, si on était sur, sur, sur vêtements hommes, ben là, on, on, pourrait, on pourrait essayer de mettre quelque chose dans, la, dans le titre H1, euh, vêtements euh, tendances dédiées à l'homme, etc. On pourrait avoir quelque chose d'un peu plus parlant. On essaie d'intégrer une description qui soit euh, la plus complète possible de la catégorie. Donc, la description qui sera présente au-dessus des produits dans la zone marron que vous voyez à l'écran. Cette. Euh, cette zone-là peut être ce texte-là, s'il est un petit peu long, on peut le masquer avec un bouton en savoir plus ou déplier qui va automatiquement masquer une partie pour ne pas descendre trop bas les produits. Dessous, on intègre les produits et sur les produits, une très bonne pratique, c'est que vous essayez d'intégrer le résumé des produits que vous avez, qui est présent sur vos commerces. Quand vous remplissez une fiche produit sur vos commerces, vous avez le résumé et vous avez après la longue description. Le résumé, souvent, j'aime bien mettre la même chose que la balise description qui permet de euh, d'écrire au mieux votre produit, et c'est ce qui va apparaître dans les résultats de Google. Donc, c'est un petit peu la même chose. Là, on, on, on met cette, ce, ce résumé-là sur automatiquement sur les pages catégories donc ça vient donner plus d'informations à l'internaute qui vient sur votre, euh, sur votre page catégorie et en plus on vient de donner à manger à Google. Et après la dernière chose, on le voit sur la partie de droite tout en bas on a un texte optimisé pour le SEO et là ici on peut avoir la main un peu plus lourde pour venir euh, optimiser une requête bien définie sur cette page. Je peux être sur par exemple l'univers homme mais je peux essayer de cibler une requête qui sera associée à l'univers homme qui sera plus précise pour cibler un mot clé qui serait plus important. Et là, ben là on, a une page, on a une page catégorie qui est très bien optimisée, on a un titre à qui est optimisé, on a une description euh, suffisamment longue, on a les résumés de tous les produits présents sur la page, on a intégré environ 30 produits sur la page aussi pour éviter d'avoir une pagination trop importante. Et, et donc, si on met trop de produits la page est trop longue à charger, si on n'en met pas assez, on a une pagination trop importante. On multiplie le nombre de pages dans la même catégorie. Donc une trentaine de produits, j'aime assez. Et on a derrière un texte qui est optimisé également sur une requête sur le SEO. Donc Grâce à ça, on peut venir positionner des pages catégories dans les top positions sur Google. Ma sœur est confiseur, elle a une boutique en ligne. Je l'ai positionné numéro 1 ou 2 sur le terme berlingo grâce à une page catégorie comme ça, de ce type-là. Les facettes, donc les facettes, ce sont des, des, des listes qui vous permettent de filtrer donc, les produits. Euh, le but, quand on utilise la navigation à facettes, c'est d'optimiser son budget de crawl. Il y a différentes façons d'utiliser facette, les facettes. Euh, certaines extensions vont automatiquement vous créer une URL pour toutes les facettes qui existent. Et là, c'est catastrophique pour votre référencement. Il y a des extensions qui permettent de gérer les facettes ouvertes et les facettes fermées. Ça veut dire que j'ai des combinaisons de produits que je peux venir indexer et positionner, et d'autres déclinaisons qui ne sont pas pertinentes, que je veux laisser fermées pour pas qu'elles puissent être référencées, être visibles comme une page. Donc il faut auditer les combinaisons qui sont les plus intéressantes pour vous, et puis vous allez essayer de proposer les filtres qui sont les plus pertinents et qui faciliteraient l'UX pour vos visiteurs. Donc moi, un exemple concret, je fais 2 mètres, je chausse du 48 ou 49 suivant les marques. Donc pour trouver des chaussures, c'est compliqué. Je vais sur sarenza.com. Il y a une super UX. Je vais sélectionner l'univers homme. Je vais aller dans les chaussures. Je mets chaussures de sport, par exemple. Je mets 48 et j'ai toutes les chaussures qui existent en 48. Ça vous permet de faciliter les recherches à vos clients. S'il fallait que j'ouvre toutes les fiches produits une par une pour trouver une paire de chaussures en 48, ça serait un petit peu compliqué. La structure. Et le maillage de votre site. Donc ça, je vous ai mis une capture de l'outil qui s'appelle Screaming Frog. Donc là, c'est pour avoir une visualisation de votre site, de sa structure. Donc là, on est sur un site multilingue. On voit, on a le, le petit point rouge au centre. C'est euh, le, le nom de domaine. Le nom de domaine, tout ce qui est en rouge, est une, ce sont des redirections. Des redirections 301. Euh, la page, le, le nom de domaine est redirigé en 301 vers le slash fr. Donc, du coup, euh, c'est une, une page qui ne euh, euh, va pas forcément se positionner parce qu'on est redirigé sur le point fr. On est sur le site fr avec toutes les catégories, les produits, etc. Et de l'autre côté, on a l'autre univers, l'univers pour l'anglais. La, donc, on a fr, en d'un côté, et on, en voit, on voit se, se dessiner donc, les, deux, les deux structures. Euh, ce que j'aime assez quand on est sur un site multilingue, c'est essayer de, de ne pas mailler toutes les pages entre elles. C'est-à-dire, sur l'accueil, je dois choisir l'univers, ben, je vais sur la langue française ou je vais sur la langue, sur la langue anglaise, mais j'évite de mettre en place une relation toutes les pages. Alors ça, Je vous expliquais tout à l'heure comment on fait, il y a une solution pour le faire. Le but, ben, c'est de cloisonner justement les univers, euh, travailler sous forme d'univers sémantiques, on a différents niveaux sous un site, donc on a, on a vu, on avait deux langues, on peut avoir deux langues, après on peut avoir dessous les différentes catégories, et après on a les différents produits. On évite de, de, de sauter ben, d'une langue à une autre, on évite de sauter d'un univers, par exemple, d'une catégorie de niveau 2, ou par exemple un produit qui serait le niveau 3, ben, on évite de passer d'un niveau 3 à un autre niveau 3 d'un autre univers, et d'un niveau 2 d'un autre différent de l'univers un sur lequel on se trouve également. Donc pour ça, il y a l'obfuscation de liens. Est-ce que ça vous parle dans la salle l'obfuscation de liens ici Non, ça ne vous parle pas trop. Dans l'obfuscation de liens, c'est une technique qui permet de masquer des liens aux robots de Google tout en les laissant visibles aux internautes pour l'UX. Il y a deux buts pour ça c'est de venir remplacer le nofollow, c'est ce que je vous expliquais à l'écran, remplacer donc le nofollow, et également ben, optimiser son maillage interne. Il faut savoir que le nofollow, si on regarde ce qu'on a à l'écran, le nofollow, j'ai deux liens. J'ai une page avec deux liens. Un lien qui est en dofollow, donc qui est suivi par les moteurs de recherche, et un lien qui est en nofollow, qui n'est pas suivi par les moteurs de recherche. Le lien nofollow qui est visible, mais qui n'est pas suivi, va utiliser son quota de seo C'est-à-dire, il va manger son quota de 50% et laisser que 50% sur l'autre lien où le lien est suivi. Si on prend l'obfuscation, ce que vous avez à droite, l'obfuscation, c'est un petit peu la même chose, mais on voit que le lien qui est obfusqué, il ne va pas euh, comment, dire, re, euh, comment dire, bouffer son quota, il, il, va, il va laisser les 100% partir sur la ligne de follow, parce que euh, Google ne voit pas ce lien, Donc, comme il ne le voit pas, il ne va pas lui attribuer un quota. Donc les liens, euh, les liens, les liens opusqués, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, ce sont des liens qui sont en HTML, l'URL est encodée en base 64, et c'est au clic où ça va déclencher un script JavaScript qui va permettre justement de décoder, de décoder le lien. L'obfuscation de lien donc sur un site vitrine, on peut venir obfusquer des éléments du menu, notamment si on est sur des menus où il y a beaucoup d'éléments. On, on peut essayer de justement de, de, de limiter le nombre d'entrées dans le menu. Plus on a d'entrées dans le menu, plus on va diluer le maillage interne. Euh, tout ce qui est aussi l'entête, l'entête, tout ce qui est réseaux sociaux, le téléphone, etc. Dans le pied de page, on a les réseaux sociaux, les pages d'information, etc. Tout ça, on va également pouvoir l'opusquer. Et après, dans, dans les contenus de, de vos pages, vous avez ben, les call to action, le fil d'Ariane, les étiquettes, les auteurs, les commentaires, etc. Mais tout ça, on peut également venir l'opusquer. Donc plus on va éradiquer un certain nombre de liens sur le site et notamment dans les zones communes, vous avez la, la, le, la partie principale de, de, de votre site et vous avez l'en-tête, la barre latérale et le pied de page. Tous ces liens qui sont dans la zone commune, eux, ils vont vous bouffer automatiquement euh, un certain quota de, de, de votre SEO et donc plus bien, vous allez éradiquer ces liens-là et, et, et plus vous allez en donner aux autres pages et mieux arriver à positionner vos pages qui sont, euh, qui sont importantes en termes de business sur un site e-commerce c'est un petit peu la même chose sauf qu'on a des méga menus mais là on peut venir opusquer plus, un peu plus profondément dans les méga menus on peut également obfusquer le, le panier. Ça ne sert à rien d'envoyer les bots sur le panier. Ou même, pareil, mon compte, on envoie, il y a un lien vers mon compte. Google Bot, il passe dessus, il arrive sur une page qui est fermée parce qu'il faut s'identifier. Ce n'est pas pertinent. Donc tout ça, l'obfuscation voilà, euh, permet de le faire. Vous avez une extension au voilà, Je ne peux que vous recommander cette extension-là qui va vous permettre justement ben, d'obfusquer euh, tous les liens et, et d'optimiser le maillage interne euh, de votre site. Au niveau euh, des contenus, euh, tout à l'heure, on a parlé du de Bayer Persona, ben, c'est un petit peu la même chose. Ici, on doit définir euh, sa cible, vous devez savoir à qui vous parlez. Euh, donc connaître l'environnement de, de vos clients, de vos prospects, leur situation familiale, leur revenu, situation professionnelle, leurs valeurs et leurs engagements, les besoins, les habitudes de vie, de consommation, leurs données géographiques, euh, les centres d'intérêt de loisirs, leur personnalité. Et, et, et mettre en place ben, tout ce qui peut euh, arriver ben, à, à, à motiver leur achat, quelles sont leurs motivations pour passer à l'achat. Pour définir euh, les bons mots-clés, il euh, y a un outil que j'aime assez bien, euh, alors, je ne sais pas si on le voit bien, c'est Keyword, euh, Keyword Magic Tool de chez SEMrush. C'est un outil qui va, euh, en fonction de la requête que vous ciblez, donc là, j'ai pris l'exemple de Shampoing Bio, ben, ça va vous donner tous les termes qui sont recherchés associé à cela. Donc ça peut euh, vous aider ben, à savoir mais qu'est-ce que vont taper les internautes quand ils euh, cherchent quelque chose qui a un rapport euh, au, au, au shampoing bio. Et en fonction de ça, ben, vous allez déterminer ben, quelle requête vous voulez cibler. Donc je m'en suis noté, vous avez par exemple shampoing euh, solide bio. Ben ça, ben, euh, c ça ça peut s'associer à un produit. Est-ce que vous avez un, un, un shampoing qui, qui est solide, que vous pourriez euh, positionner par rapport à ça Ou là, vous avez également « Meilleur shampoing bio ben ». Là, « Meilleur shampoing bio ben, », je vais rédiger un article de blog sur les meilleurs shampoings bio, faire un listing, et la positionner dessus et faire des liens vers mes propres produits. Donc cet outil-là va vous donner ben, les mots-clés qu'il faut cibler pour arriver à vendre euh, des, euh, des shampoings bio l'objectif, là, c'est de sélectionner euh, des mots-clés qui sont atteignables. Euh, Semrush va vous donner le, le, le, le volume de recherche, c'est-à-dire vous, vous dire combien de fois ces mots-clés sont recherchés euh, par mois. Donc, ce sont des estimations. Et en fonction de ça, mais et, et, et, la, et la puissance de votre site, est-ce que votre site, est-ce que c'est un, un nouveau site, est-ce que c'est un site qui a 15 ans, qui est déjà bien positionné sur pas mal de requêtes, mais en fonction de ça, vous allez pouvoir définir, est-ce que je peux atteindre ce mot-clé-là, ou celui-ci, et plus le mot-clé sera, sera de courte traîne, donc plus il sera court, plus il sera dur à obtenir, il y a plus de concurrence, et plus il sera long, donc la longue traîne, c'est-à-dire que vous avez plusieurs mots-clés. Plus on est sur de la longue traîne et plus facilement on arrivera à atteindre de bonnes positions sur ces requêtes-là, parce qu'il y a moins de concurrence et également vous allez mieux cibler bien sûr l'intention de recherche de vos internautes grâce à la longue traîne. La deuxième méthode, c'est d'analyser la concurrence avec Semrush. Donc il y a deux choses qu'il faut regarder, c'est l'état de santé du site. Est-ce que le site il est en croissance Est-ce qu'au contraire, il est plutôt, en, euh, plutôt un peu en déclin, etc. Donc, en fonction de ça, vous pouvez voir un petit peu ben, est-ce que vos concurrents ont démarré il y a longtemps Donc, Là, on voit sur la courbe à partir de quelle date le site a démarré. Euh, on, on peut voir ben, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps Est-ce qu'ils sont bien positionnés Est-ce qu'ils sont en croissance ou au contraire etc. Et après, vous pouvez aussi regarder leurs mots-clés. Quels mots-clés possèdent mes concurrents et quel mot-clé serait intéressant pour moi euh, Et ces mots-clés-là, qu'est-ce que j'en fais après euh, Ces mots-clés-là, ben, vous allez où ben, Si vous avez une page, un contenu qui s'associe déjà à cela, ben, vous allez optimiser cette page et travailler ce mot-clé. Et si vous avez un mot-clé qui est pertinent chez un concurrent et que vous n'avez pas forcément une page chez vous en relation, mais ben là, vous allez créer une nouvelle page. Donc c'est où j'associe à une page existante, où je viens créer une nouvelle page. Trouver les bons mots-clés, c'est trouver des mots-clés ben, qui convertissent euh, et vous allez devoir travailler la rédaction sémantiquement optimisée. Est-ce que ça vous parle, la rédaction sémantiquement optimisée ici Est-ce qu'il y en a qui utilisent pas forcément non plus Ici, quelques-uns, je vois quelques mains. Donc la rédaction sémantiquement optimisée, ben, là on, doit, on va chercher un champ lexical euh, qui est le plus large possible pour aller chercher ben, des mots-clés associés euh, donc, à la requête que l'on cible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une, une requête ciblée, c'est une page et c'est un contenu optimisé. On essaie d'avoir une page par grosse requête ciblée. Vous aurez plus de mal à positionner deux mots-clés forts sur une même page que si vous les séparez en deux et que vous les positionnez sur deux pages différentes. Pour optimiser sémantiquement ces contenus, on a un outil qui est merveilleux, qui s'appelle Your Text Guru, qui est un outil qui va justement vous donner les requêtes à utiliser. Donc là, j'ai mis chaussures en cuir noir, et ça va me donner tous les termes que je dois utiliser pour venir justement pour intégrer ces mots-clés-là à ma rédaction. Donc, si vous rédigez, ben, vous utilisez ce guide-là. Si vous ne rédigez pas, vous fournissez le guide ou l'accès à l'outil à un rédacteur. Et après, une fois que c'est rédigé, on peut venir mesurer le taux d'optimisation. Et l'outil va être capable de vous dire, ben, ce mot-clé-là, il faut l'utiliser un petit peu plus. Celui-ci, également. Celui-ci, ben, on est bon. Celui-ci, il est un petit peu trop optimisé. Et vous allez pouvoir ben, avoir un contenu qui va, qui va plaire à Google, parce qu'on va utiliser un champ lexical des mots-clés qui sont... Euh, qui sont larges, qui sont rares, et Google il est friand de ça, clairement. Donc là j'ai cité une UTS Guru, mais vous avez également SEO Quantum, vous avez 1.fr et vous avez SMJ. Ce sont quatre outils qui sont français et qui sont très bien pour ce type d'optimisation. La longueur des contenus, ça c'est une question que souvent on me, on, on me demande. Euh, quelle longueur quelle, quelle longueur est ce que je dois euh, euh, proposer à mes visiteurs suivant la typologie de mes contenus donc les articles de blog ben souvent je dis voilà un article de blog on essaie de, de, de, de travailler un sujet en profondeur on essaie d'aller jusqu'au bout donc on essaie d'être dans les 500 à, à, dans, entre les 800 à, à 2000 mots une fiche de prestation de service, une landing page, etc. qui va présenter un petit peu ce que vous faites. Essayez d'être à Milomo, donc on peut avoir des blocs effectivement avec Gutenberg, bien sûr des blocs par-ci par-là, mais vous devez intégrer du contenu aussi automatiquement des zones de texte pour avoir de quoi donner à manger à Google. Vous avez les fiches produits entre 300 et 800 mots. Alors les fiches produits 300 mots, souvent on me dit, bien, suivant ce que je fais, ce n'est pas évident. Euh, J'ai travaillé avec, avec des clients qui faisaient de la quincaillerie, Donc écrire 300 mots sur une vis en inox et 300 mots sur la même vis en inox, mais qui a un, un filetage différent, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous pouvez, tant mieux. Essayez d'aller au, euh, euh, au moins à 300 mots. Mais idéalement, si vous avez de la matière à écrire, n'hésitez pas de, de, de monter à 300, 300, 800 mots voire plus euh, si vous rédigez des guides euh, les guides là on essaie d'avoir quelque chose de costaud du lourd donc on essaie d'être entre 2000 et 4000 mots les pages catégories euh, on l'a vu tout à l'heure les pages catégories bon on, est, on essaie de les rendre un petit peu plus sexy pour Google on va être au minimum à 300 mots et si possible autour des 1000 mots la page d'accueil la page d'accueil ben voilà on essaie d'avoir au moins 300 mots sur la page d'accueil si on peut en mettre plus c'est du bonus tant mieux vous pouvez mettre en place des, également des cas clients, des retours d'expérience de 500 à 1500 mots et des interviews aussi. On peut faire une interview vidéo, mais vous pouvez la retranscrire également et avoir des, des contenus entre 800 et 2000 mots. Au niveau des différents contenus, il y a deux typologies, dont les contenus courts, les contenus longs. Alors, j'ai mis la zone entre les deux autour des mille mots. Les contenus courts, eh bien, ils sont faciles à consommer parce qu'ils demandent très peu d'attention. Ils permettent de communiquer à ceux et celles qui ont une attention qui est quand même assez limitée, dans le temps, bien sûr. Et c'est moins gourmand, bien sûr, en ressources pour les déployer. Les inconvénients, c'est que c'est une plus difficile d'aborder un sujet de manière approfondie euh, que, que euh, avec un sujet court et euh, ça peut facilement devenir formel. Euh, après, vous avez les contenus qui sont longs. Là, les contenus qui sont longs, ben, bien évidemment, ça va mieux se classer euh, dans Google. Ça va transmettre plus d'expertise. On va vous voir avec euh, une vision euh, euh, qui va transmettre beaucoup plus d'expertise dans votre domaine. Ça va favoriser la longue traîne. La longue traîne, ce sont toutes les requêtes qui seront assez longues, avec moins de volume de recherche, etc., mais qui seront pertinentes pour positionner vos contenus. Et vous allez également générer plus de backlinks. Donc, ça, On en parlera tout à l'heure, les liens qui vont vous transmettre plus de popularité. L'inconvénient, c'est que ça demande plus de temps à mettre en place. Ça demande plus d'attention au niveau des lecteurs et ça demande bien sûr plus de ressources. On a vu, euh, à l'instant, ben, plus on écrit des articles qui sont longs et plus on a de chances de recevoir des backlinks. C'est une étude du site backlinko.com qui avait fait une étude et on voit ben, que plus les contenus sont longs et plus on peut espérer recevoir du backlink. Et les backlinks, ben, c'est bon pour votre référencement. On, on va en parler tout à l'heure. Plus on a de liens qui arrivent sur notre site, plus on a de backlinks et, et, et plus on va lui transmettre de la confiance auprès de Google. Et la même chose avec également les partages. On voit bien que plus les contenus sont longs et plus facilement ils vont se partager également sur les réseaux sociaux et générer donc du coup du trafic. Au niveau du balisage des pages, il y a quatre typologies de balises que j'aime assez bien travailler. La plus importante, c'est la balise titre. Pour moi elle a 70% du poids de la page, c'est la plus importante, vous devez absolument la travailler, donc il y a des extensions qui vous permettent de la renseigner, on le verra tout à l'heure. Les mots clés les plus importants doivent être le plus au début, le plus à gauche, quand vous avez des mots clés qui sont importants pour votre page, on essaie de les mettre au début de la balise titre, et elle fait donc 70 caractères environ. La métadescription, qui elle n'a pas de poids SEO, mais c'est plus du côté marketing, euh, qui va générer même ben, plus de clics en fonction de comment elle est optimisée. On est autour de 160 caractères pour ça. Et vous avez la balise h1. Donc la balise h1, on l'a vu, vu tout à l'heure. Ça doit être unique et euh, décrire au mieux euh, votre site et la balise Alt, qui est elle, associée donc aux, aux images, euh, ben, elle doit décrire euh, du mieux possible euh, vos produits, vos, im vos images, etc. Euh, souvent elles sont négligées, mais si vous voulez vous positionner par exemple dans Google Images, vous devez absolument les renseigner pour aider les moteurs de recherche à savoir ce que représente l'image. Donc on a déjà le nom de l'image qui déjà sera parlant, mais la balise titre est aidera en plus par rapport à ça. Puis il y a aussi des notions d'accessibilité également où ça aide beaucoup. La duplication des contenus, donc ça c'est un petit peu le fléau. Il y, a, il y a deux types de, de, de duplication. La duplication qui sera interne, euh, interne au site. Euh, là, vous avez euh, des produits qui sont trop proches, des catégories qui sont trop proches. Donc, catégories, ben, si on a des catégories qui sont trop proches, on essaye d'utiliser la navigation à facettes. Justement, pour éviter d'avoir des catégories avec trop peu de produits dedans, on crée une catégorie plus générale et on va utiliser les facettes pour filtrer euh, les, les produits en externe, souvent c'est le plagiat, vous allez vous faire copier vos contenus, vous allez rédiger un super article sur un sujet, vous avez une super fiche produit le concurrent qui vend le même produit plutôt que s'en kikiner, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir copier votre fiche produit c'est beaucoup plus simple bien sûr que de s'embêter à rédiger la sienne, donc ça c'est un gros fléau et vous avez également les places de marché, les marketplaces si vous vendez par exemple, vous avez un WooCommerce, vous avez une extension qui vous permet d'exporter de, vos produits sur Amazon sur euh, ces discounts Darty wattre euh, si vous exportez vos produits tels qu'ils sont sur votre site avec les mêmes contenus automatiquement ça va créer de la duplication et votre euh, comment dire euh, votre site aura moins d'autorité que la place de marché donc votre fiche produit euh, ne se pourra pas se positionner donc vous devez absolument faire attention à ça c'est une erreur que j'ai souvent vue oui, Jean, si j'oublie de préciser aussi, quand, quand, vous avez un, quand vous êtes sur votre site, euh, contrôlez bien aussi que, vous a, que votre site web est accessible depuis une seule possibilité au niveau des 3W et du HTTP-HTTPS. Vous devez souvent, je vois, le, je vois des sites qui, qui répondent en HTTP, en HTTPS, etc., vous devez avoir euh, une seule possibilité, comment dire, sélectionner une seule façon d'arriver sur votre site et les trois autres façons doivent rediriger vers, euh, vers euh, celle que vous avez choisie. Et personnellement, mais HTTPS, bien sûr, pour que ce soit sécurisé et conserver le 3W. Au niveau du multilangue, on, on l'a vu tout à l'heure, euh, le multilangue... J'aime bien avoir une branche dépendante. Donc, on a le FR d'un côté, on a l'anglais de l'autre. Et justement, c'est l'obfuscation, comme j'expliquais, l'obfuscation qui permet de, euh, ben de masquer le bouton de passage d'une langue à une autre présent dans l'entête du site. On l'obfusque sur toutes les pages, sauf sur l'accueil. Donc, l'utilisateur, il peut naviguer d'une page à une autre sur votre site, passer d'une langue à une autre, sur une fiche produit, une catégorie. Mais Googlebot, lui, ne verra la liaison entre les deux sites uniquement depuis la page d'accueil de façon à créer deux arbres vraiment différents. Euh, et en plugin, voilà, en plugin celui que j'aime assez bien, c'est PolyLang. Hein, ils sont présents ici, euh, c'est ce que je recommande à utiliser pour la gestion du multilingue sur WordPress et WooCommerce. Au niveau des pages dormantes, il faut savoir que euh, euh, toutes les pages qui sont Dormantes sur votre site ce sont des pages qui, qui, ne, qui ne rapportent pas de trafic, qui ne sont pas forcément positionnées. Ces pages-là vont, euh, vont pénaliser la globalité de votre site. Vous devez absolument travailler toutes vos pages. Euh, des pages qui sont non optimisées, euh, ben, ça vient tirer votre site vers le bas. Donc, ces pages-là, qu'est-ce qu'on fait Alors, Déjà, pour voir, vous pouvez aller voir sur Google, euh, Google Analytics, voir déjà les pages qui n'ont pas généré de trafic, par exemple, depuis un an où vous pouvez utiliser un outil comme MyRankingMetrics, le logo que j'ai mis à l'écran, MyRankingMetrics permet de détecter ce qu'ils appellent eux les pages zombies. Et ces pages-là, c'est c'est des pages qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont là, mais qui sont dormantes. Donc ces pages, où on les optimise. Ma page, elle est pertinente, je vais essayer de l'optimiser pour qu'elle euh, qu puisse se positionner et générer du trafic. Ou sinon, j'essaie de la fusionner avec une autre. Ou en dernier recours, vraiment, cette page, je viens la supprimer. Mais si je la supprime je viens la rediriger en 301 vers une autre page au cas où cette page reçoit un backlink ou autre. On essaie toujours je supprime une page, je la redirige, je redirige automatiquement vers une autre page. Au niveau de la popularité, donc le troisième pilier du SEO, on a Google EAT. Est-ce que ça vous parle aussi Google EAT. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un peu de notion Non, pas, pas grand monde. Donc c'est expertise, Authority, Trust, pour ben, expertise, autorité et crédibilité. Euh, l'expertise, ben, Google estime que vous devez être un expert dans votre domaine. Euh, L'autorité, ben, c'est que vous devez recevoir euh, des liens en provenance de sites qui font autorité dans leur domaine. Et la crédibilité, ben, c'est tout ce qui va euh, venir euh, rassurer vos visiteurs. Donc l'expertise, le, le, euh, ça vient principalement avec la qualité des contenus. Euh, plus vous allez créer des contenus à forte valeur ajoutée euh, mieux vous serez perçu euh, par Google et par vos visiteurs il faut prendre en compte l'intention de recherche et, et y répondre vraiment en début de page il euh, y, y a une requête qui est, qui est, qui est demandée par un internaute euh, ben vous devez y répondre le plus rapidement possible pour que ce soit pertinent vous devez structurer vos contenus on l'a vu tout à l'heure avec du, un balisage à chaîne qui soit assez cohérent aussi vous devez euh, euh, utiliser donc, du gras, des listes à puces, des tableaux, etc. pour valoriser euh, donc, euh, vos, vos contenus et, et faciliter surtout la lecture et également obtenir des positions zéro qui vont vous permettre de vous positionner tout en haut des résultats de recherche. Et surtout, ben, vous devez citer vos sources. Hein. Si vous utilisez des sources pour euh, euh, rédiger vos contenus, concevoir vos contenus, n'hésitez pas à venir, à venir citer vos sources. Donc, Comment améliorer son autorité L'autorité, ben, euh, vous avez dans votre site, qui est matérialisé en bleu, là c'est votre site, vous avez le maillage interne, vous avez la page d'accueil, les pages catégories, dessous vous avez les pages, les pages produits. Ben là, je peux euh, venir envoyer du jeu externe, ce sont des backlinks hein, qui, qui arrivent sur mon site, donc qui arrivent ouvert vers la page d'accueil, ouvert les pages catégories ou les pages produits, et c'est ce qui va alimenter mon site, lui donner de l'autorité. Et cette autorité-là ben, euh, va... Ben, euh, améliorer la visibilité de votre site automatiquement dans les résultats de Google. Donc la, la crédibilité euh, donc c'est le dernier point de l'EAT, le, le fameux trust euh, ça va se matérialiser par les avis clients, les témoignages euh, des logos de médias qui parlent de vous, c'est tout ce qui va rassurer des chiffres etc. tout ce qui va venir rassurer votre, votre audience. Donc pourquoi les stratégies de lien sont importantes ben, On l'a vu, ça va donner plus d'autorité à votre site cette autorité-là va améliorer les positions de vos mots-clés qui sont importants pour vous et qui vont mieux se positionner dans les SERP. Et vous avez la globalité des mots-clés du site, la longue traîne, qui va également monter et mieux se positionner. Et vous allez également travailler le branding par la même occasion, parce que le branding, c'est ce qui va... Tous ces liens, tous ces sites qui vont parler de vous, vont automatiquement donner une bonne image de vous. Quand on va taper votre nom de marque, d'autres articles vont se positionner. Et ça va faire en sorte que votre branding sera amélioré également. Qu'est-ce qu'un bon backlink Un bon backlink, bon c'est un lien qui est sur un site de qualité euh, et sur une page qui sera sémantiquement proche de la vôtre. On l'a vu tout à l'heure. J'ai parlé de la page d'accueil. La page d'accueil doit avoir du contenu parce que, ben, si je reçois un lien d'une page qui, qui a une certaine sémantique, un certain champ lexical, certains mots clés, mais il faut que la page qui reçoit mon lien et ces mêmes mots clés présents dessus, ça va donner beaucoup plus d'autorité, euh, d'autorité euh, au lien. Euh, et voilà. Tous les liens ne se valent pas vous, euh, tous les liens ne se valent pas un, un, on n'achète pas un lien on achète un bon lien et vous devez automatiquement choisir euh, les liens que vous euh, envoyez vers votre site pour un bon process euh, de netlinking ben on s'appuie sur des sites de qualité des articles de qualité qui sont informatifs et qui répondent à une intention de recherche on peut Prend, on utilise des encres de lien qui sont bien amenées. Donc, une encre de lien, on évite de mettre des, des mots-clés qui soient trop euh, suroptimisés. On essaie d'avoir quelque chose de naturel, qui est bien amené. Euh, on essaie ben, de rester justement naturel, hein, reproduire ce que Google a l'habitude de voir. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça. Ne pas être trop pressé. Quand on fait du, quand on met en place une stratégie de lien, ça prend, ça prend, du temps. Ça prend plusieurs mois. Il faut le travailler sur plusieurs mois pour arriver à obtenir des résultats pertinents. Et puis on anticipe tout ce que Google pourrait sortir comme algorithme. On essaie de faire attention à ça pour ce que l ce que l'on fasse aujourd'hui, ce que l'on déploie aujourd'hui fonctionne également demain. On fait attention également aux erreurs 404, euh, les, les, les pages 404, on en voit beaucoup, souvent vous avez une fiche produit ou un article, il est plus d'actualité, vous allez le supprimer, non, on ne supprime pas bêtement un, un, un, une page sur un site, on va la rediriger en 301 vers une autre, une autre page. Quand on reçoit un lien, un backlink sur une page, il y a du jus qui est amené sur le site, qui est transmis vers le site, et si, cette, si, ce, si le... Si le, comment dire, la page n'est plus présente, ben le jus reçu par ces backlinks automatiquement ben se, se, se, sera perdu. J'ai fini, j'ai quelques, quelques petits bonus, je vous ai mis quelques extensions des extensions que je vous recommande. Vous avez SEO Press pour la partie SEO, donc c'est le plugin que j'utilise le plus. EasyTable of Content qui permet de vous mettre des tables des matières et de, et de visualiser le balisage à chaîne justement de vos pages. WP Rocket, on en a parlé pour le cache. Imagify pour les images, format WebP. Classic Editor, ben c'est l'éditeur de, de contenu que je, que je recommande. Hein. J'utilise quasiment tout le temps le Classic Editor, sauf quand je veux utiliser... Euh, une mise en page particulière sur une page d'accueil, une landing page où là je vais passer par un builder, donc passer par Gutenberg et éventuellement Stackable qui permet d'avoir euh, plus de possibilités. Fixed Widget, c'est un, un, un plugin qui vous permet d'avoir des, des bannières, des call to action présents dans la sidebar et, et au scroll ça va toujours rester visible donc c'est super quand vous voulez mettre en avant des produits par exemple sur, sur le blog. Euh, liste, catégorie, post, c'est pour avoir euh, uniquement les, art les articles du blog en relation avec euh, la, la catégorie en cours de lecture, pour créer donc, des univers sémantiques, des structures en silo euh, sur le blog. Et au link on l'a vu tout à l'heure, pour la partie euh, euh, obfuscation. Et... Euh, pour la sécurité également, euh, préserver son SEO, c'est travailler également sa sécurité. Alors ce que j'utilise de mon côté, euh, WordFence pour pas mal de choses, hein, ce qui est marqué là à l'écran, les maloirs, etc. Et surtout, euh, bloquer les, les attaques de, de, de brute force et le firewall qui est en temps réel également. Vous avez WPS Hide Login qui va déplacer l'accès à la page d'accueil. SEO press qui est une extension SEO qui permet également d'empêcher l'exploration des répertoires via le HTA Access et protéger également le wp-config. Et vous avez HubDraft Plus qui vous permet d'automatiser les sauvegardes. Faites des backups parce que le jour où vous faites hacker votre site, si vous n'êtes pas capable de le restaurer, que vous mettez plusieurs mois à restaurer votre site, votre SEO va complètement dégringoler et vous allez perdre vos positions. Et pour finir, vous avez, voilà, deux thèmes, Generate presse et SEO Mag. Ce sont deux thèmes qui sont pas trop mal pour le SEO, que je peux vous recommander également. Et voilà. Merci à tous. Et maintenant, si vous avez des questions, je sais pas si on a encore quelques temps. Non. Non. <rire> Désolé. Désolé. N'hésitez pas à venir me voir pour, pour les questions. Oui.